Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de vous abonner si cela vous a plu. Merci aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yana Sofane. Voilà, je vais vous expliquer. J'étais en train de faire une TCI pour, PVE pour une tierce personne et j'ai reçu beaucoup de messages bien sûr. Mais dans ces messages reçus après analyse, j'ai remarqué qu'on me laissait des messages pour la France. Donc, je vais les déposer, vous les délivrer, en quelque sorte. Bonne écoute, merci à tous. I don't ask. I don't ask. This is the one. is the one. is the one. is the one. This is the one. This is Geschieht. es in der norwegischen Zeitung auf der Post. Auf der es in der norwegischen Zeitung auf der Post. Auf der es in der norwegischen Zeitung auf der Post. Auf Estійle. Est hersessions Merci les guides. <rire> Merci les guides. Avec l'aide des anges. La lumière. Avec l'aide des anges.